Et puis, let's go, let's go. J'ai beaucoup de choses à vous partager. Euh, je ne vais pas non plus rentrer dans le, les moins, le moindre détail, sinon on en a pour le week-end. Mais en tout cas, ce que j'ai vous, à vous partager euh, bah, me tient à cœur. C'est ce qui m'a permis de créer un business à six chiffres. Mais plus qu'un business à six chiffres, ça m'a permis de gagner deux fois plus en travaillant cinq fois moins. En tout cas, en n'ayant la possibilité de travailler cinq fois moins. Okay, c'est là la subtilité parce que dans l'absolu, ce n'est pas forcément notre objectif de travailler cinq fois euh, moins, mais en tout cas, on peut le faire et ça, c'est magnifique. Alors, j'aimerais commencer par vous présenter comment tout ça euh, est né. Et en parlant de naissance, bah, je vous présente Evie qui est née le 28 octobre 2020. Donc aujourd'hui, elle, euh, elle est plus grande. Alors, j'ai quelques photos d'elle euh, euh, plus grandes. Et pourquoi je vous parle de ça Parce que quand j'ai su qu est, que, que mon épouse était enceinte début 2020, je me suis dit, comment je vais faire pour pouvoir passer du temps avec elle Comment je vais faire pour pouvoir libérer du temps, à, à avoir mon, mon congé paternité Vous savez, il y a très peu d'entrepreneurs qui peuvent se permettre d'avoir un congé paternité et même quand on est salarié, on n'a que quelques jours de, de ce que j'ai compris. Et je voulais vraiment créer un business euh, qui me permettent de passer du temps avec elle, de la voir faire ses premiers pas. Bon, elle ne marche pas encore au moment où je vous parle, mais de l'entendre dire ses premiers mots. Et ça, ça a été vraiment ce qui m'a motivé à créer ce programme de groupe. Parce qu'avant de créer un programme de groupe, euh, je générais déjà un business à six chiffres. J'avais fait la, en 2019, j'avais déjà fait 110 000 euros. Donc, je n'avais pas forcément le besoin. Et pour tout vous dire, ma marque, moi, c'était solopreneur. Moi, je voulais être solopreneur. Ce que je voulais, c'était créer un business, être tranquille et être libre. Sauf que la vraie liberté, ce n'est pas juste faire ce qu'on veut. Pendant longtemps, je croyais que la liberté, c'était juste de faire ce qu'on voulait. J'ai compris que la liberté, c'était de faire ce qu'on voulait, mais c'était aussi de le faire quand et de la manière dont on le voulait. Et euh, bah, il m'a fallu... Attendre 35 ans, 35 ans, voilà, d'avoir cette fille pour me dire, OK, cette fois, j'en ai marre, j'arrête de juste travailler tous les jours euh, jusqu'à 18, 19 h heures, 20 heures. » Alors, quand j'étais célibataire, c'était pire. Et c'est ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui parce que, en créant ce programme de groupe, vous pourrez accompagner autant de gens, gagner autant, voire deux fois plus en travaillant moins et c'est ce que je vous souhaite au final. Ce n'est pas juste travailler moins par paresse, loin de là, puisqu'on aide plus de gens, mais travailler moins pour passer plus de temps aussi avec les gens que vous aimez. Donc, juste avant de contextualiser, si vous étiez là lundi, c'est quelque chose que je vous ai présenté en détail, le système Ascension. Et aujourd'hui, on, on est plus précisément dans la première étape parce que tout le reste, non seulement n'a pas de sens si vous n'avez pas vraiment travaillé cette première étape. Et puis surtout, le chemin est différent en fonction de ce que vous faites de cette première étape. Vous pouvez créer un programme d'accompagnement individuel, premium, et ça c'est génial, mais vous pouvez aussi créer ce programme de groupe. Alors, pour qui est fait ce programme de groupe Et c'est là où peut-être que euh, je vais en décourager plus d'un et c'est OK. Mon but après cette session, ce n'est pas que tout le monde aille créer un programme de groupe c'est que les personnes qui sont prêtes aillent le faire parce que ça à rien d'attendre. Et pour les autres, bah, si vous n'êtes pas encore prêt, c'est OK. Comme ça, vous avez l'idée, vous savez que quand vous êtes prêt, vous pourrez y aller. Alors, quand est-ce qu'on est, qu est euh, prêt pour créer ce programme de groupe Oui, il y a certaines conditions. Je n'ai pas envie de vous vendre du rêve. Il faut que vous ayez une certaine audience. ok Mais ça peut se construire beaucoup plus vite qu'on ne le pense d'avoir une audience. Euh, vous avez une niche plutôt bien définie, vous savez qui vous voulez aider, parce que autant coaching individuel, et c'est ce que je vous encourage, hein, si vous êtes au début, vous pouvez accompagner euh, dans l'alimentation, dans l'amour, dans du dev perso, dans du business. Okay, personne ne vous en voudra, c'est OK, c'est normal, vous faites ce que vous voulez. Mais vous ne pouvez pas lancer un programme de groupe en disant, ce programme de groupe s'adresse à la Terre entière et je vais vous aider à atteindre tous vos rêves juste en suivant ce programme de groupe. Quoique en disant ça, je me rends compte qu'il y a des gens qui font ce genre de promesses. Et c'est peut-être vrai, mais ce n'est pas aussi efficace que quand vous, vous concentrez toute votre énergie dans un public avec un problème principal. OK Ceci étant dit, bah, je, vais vous faire, je vais vous montrer à quoi peut ressembler un business où on fait du coaching individuel et un business où on fait du coaching de groupe et puis on aura un temps de questions-réponses donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat et je serai ravi ravi de vous euh, répondre alors euh, donc je vais vous montrer je vais vous faire cette illustration et après je vais vous montrer le contenu d'un programme de groupe d'accord d'abord j'aimerais que vous ayez l'idée en tête avant de rentrer dans ok je mets ça je mets ça je mets ça je mets ça dedans ça va euh, donc, l'accompagnement individuel, comment ça se passe quand vous lancez dans l'accompagnement individuel Je vous ai donné quelques chiffres, là quelques exemples. Imaginons que chaque mois, vous avez quatre nouveaux clients qui vous paient chacun 2000 euros. Ça vous fait un chiffre d'affaires de 8000 euros par mois. Et du coup, chaque semaine, vous passez une heure avec chaque client parce que vous faites du premium. Et vous vous retrouvez du coup durant le troisième mois parce que votre accompagnement… Alors, je pars du principe que votre accompagnement dure trois mois. Ok et ben, le troisième mois, vous allez cumuler les quatre clients, admettons de janvier, quatre clients de février et quatre clients nouveaux clients en mars. Du coup en mars, vous allez vous retrouver avec les clients de mars, de février et de janvier. Du coup, trois fois quatre, doux, douze clients. Et chaque semaine, vous allez vous retrouver à devoir faire douze heures de coaching individuel. Évidemment, on sait tous que ça déborde toujours. Donc quand je dis douze heures, c'est plus quinze heures. Mais surtout, surtout, vous êtes vidé vous avez beaucoup moins d'énergie. Quand le douzième client là, que vous avez calé un euh, vendredi soir euh, aura une, la session avec vous, pff, vous serez lessivé. Parce qu'en fait, vous savez très bien, une heure de coaching avec un client, ce n'est pas la même chose qu'une heure euh, de, de, pff, de réseaux sociaux. Quoi. Ça dépend de, de ce que vous aimez. C'est hyper énergivore. Vous avez une écoute. Active. Vous, êtes, vous faites preuve d'empathie, donc ça vous vide même émotionnellement. Okay et puis il faut réfléchir, il faut rebondir, il faut poser des questions. Donc vous vous retrouvez du coup avec un business où certes vous gagnez 8000 euros par mois et c'est déjà très bien et je vous en félicite, mais vous avez moins d'énergie et vous commencez à perdre l'envie de coacher. Okay Parce que ah, si c'est ça de, de, le coaching, bah ouais, j'ai pas d'énergie. Du coup, si j'ai pas d'énergie, j'ai moins d'envie et on a rencontré des clients. Euh, qui se sont retrouvés dans cette situation. Et du coup, vous avez aussi moins de temps pour le marketing et la vente. Donc, quand bien même vous arrivez à faire quatre nouveaux clients en janvier, février et mars, ben en avril, mai juin, vous n'aurez peut-être pas ces quatre nouveaux clients parce que vous aurez moins de temps sur le marketing et la vente, parce que vous aurez moins d'énergie, moins d'envie et moins de temps et euh, bah du coup ça va faire que vous aurez moins de temps avec votre famille notamment parce que tel client doit déplacer un rendez-vous et puis un coup c'est samedi matin et un coup c'est mardi soir et ça bah moi euh, à partir du moment où j'ai euh, changé sur un format de groupe j'ai arrêté de travailler le soir et le week-end et du coup j'ai pu être pleinement avec ma famille j'ai même pendant six mois cette année euh, pu ne pas travailler le mercredi après pour passer du temps avec ma fille et ma femme en plus des soirées week-ends où, hors exception, je ne travaille jamais. Donc, ça, c'est la situation dans laquelle vous pouvez vous retrouver. Alors, si jamais vous êtes débutant, bah, vous allez me dire, bah, « Génial, écoute, moi, je signe tout de suite. Quatre nouveaux clients, 8 000 euros par mois. » Génial. Et je peux comprendre. Mais pour ceux qui sont un peu plus avancés, vous comprenez très bien que vous êtes en train de vous créer un job et ça, ça peut être problématique. Donc, voici l'alternative que je vous propose. C'est chaque mois, avoir huit nouveaux clients à 2000 euros pour un accompagnement de deux fois 1h15 par semaine. Alors là déjà, normalement, vous êtes en train de vous dire, attends, il y a un truc qui cloche là, euh, comment je peux avoir 8 nouveaux clients euh, Donc déjà, c'est euh, compliqué, ok, je vais, je vais le préciser. Et puis, comment ça se fait qu'on vend au même prix du groupe et de l'individuel euh, et est-ce que vraiment deux fois 1h15, ça suffit OK, on va y répondre. Et je comprends parfaitement votre raisonnement parce que euh, je l'ai eu aussi. Et si je ne l'avais pas eu, j'aurais euh, un business à six chiffres depuis cinq ans. Mais je l'ai compris un peu tard et du coup, bah, je veux vous faire gagner ce temps et que vous ne mettiez pas vous aussi dix ans avant d'en arriver là. Donc, admettons que ce soit possible. OK, je vais vous expliquer un peu après. Du coup, dans cette situation, contrairement à la situation d'en haut, vous retrouvez avec, euh, tch, tch, tch, non pas 12 clients, pardon, avec 24 clients. Okay. Donc là, vu qu'on a 8 nouveaux clients en janvier, 8 en février, 8 en mars, ça nous fait 3 fois 8, 24. Donc, vous vous retrouvez avec deux fois plus de clients, mais du coup, un chiffre d'affaires deux fois plus élevé, qui était ma promesse pour euh, vous inciter à venir à, à cette conférence. Donc, c'est comme ça qu'on augmente qu'on scale. C'est comme ça qu'il y en a qui ont des business à 7 chiffres, 8 chiffres. C'est par ce mécanisme-là. Donc, vous commencez à faire du groupe. Et puis, vous ne coachez que 2h30 par semaine. Et ces 2h30, en plus, ce n'est pas les clients qui vous l'imposent. C'est vous qui choisissez. Vous ne voulez pas travailler le mercredi parce que c'est la journée avec les enfants. Vous ne travaillez pas le mercredi. C'est mardi 11h et euh, jeudi 17h. Et c'est à prendre au à laisser Et vous serez étonné de voir comment les clients peuvent s'adapter pour être disponibles. Ça, ça vous surprendra euh, quand vous imposerez un horaire. Évidemment, jamais tout le monde ne dit oui, mais euh, bien plus que vous ne le pensez. Et du coup, résultat de ça, bah, vous avez beaucoup plus de patates parce que vous n'êtes pas vidé par vos clients. Les mêmes clients que vous voulez servir, bah, ils ne vous drainent pas euh, toute votre énergie. Et puis, vous êtes plus motivé parce que en fait, ce qui se passe, c'est que… Alors, ça dépend des gens. « Ok, je ne veux pas l'imposer à tout le monde. » Mais si vous ne l'avez jamais expérimenté, je me permets de vous dire, parce que si vous l'avez déjà expérimenté, je n'ai pas besoin de vous convaincre, que c'est genre hyper, hyper motivant d'être en groupe. Il y a une énergie de dingue. J'ai même envie de vous dire que c'est moins fatigant parce que les gens s'entraident euh, entre eux. Donc, c'est juste hyper agréable d'être avec 12 clients à chaque session. Parce que ici, par exemple, je vous ai mis... Il y a deux sessions par mois, du, par semaine d'une heure quinze, Et eh ben vous pouvez dire soit il y a 12 clients un jour, soit il y a 12 et 12 clients l'autre jour, ou soit il y a 24 clients à, aux deux sessions. Et puis chacun vient quand il est dispo. Alors là, évidemment, vous allez me dire, ouah, mais 12 personnes c'est trop, Mais moi je trouve que c'est trop. Bah, vous de faire trois groupes euh, de 8 et d'augmenter un peu votre temps, évidemment. Là, c'est une illustration. Après, c'est à vous de vous emparer de ça et de faire euh, à votre sauce. Pour tout vous dire, moi, je n'ai pas exactement fait ça. C'est par souci de simplification que je vous donne euh, ces chiffres. Et, euh, et du coup, vous avez plus de temps pour développer euh, le business d'un point de vue marketing et vente. Vous avez plus de temps avec votre famille et vous avez plus de revenus. Et avec plus de revenus, vous avez des nouveaux leviers. Marketing, équipe et du courage. ok Qu'est-ce que je, je veux dire par là C'est-à-dire qu'ici, on a compris qu'on gagnait deux fois plus. Mais tout à l'heure, votre questionnement, je devine, c'était « Non, mais comment je peux avoir deux fois plus de clients Et comment ça se fait que euh, je peux délivrer en coaching en groupe le même résultat qu'ici au même prix ?» Et bien, La réponse, elle se trouve là. C'est que dès que vous entamez ce processus, qu'est-ce qui se passe Il se passe la chose suivante. C'est comme vous gagnez plus d'argent vous avez de l'argent à investir dans du marketing, dans un community manager ou peut-être quelqu'un euh, qui répond à vos messages dans, dans, une, dans une équipe. Et surtout, surtout, ça vous donne plus de courage. Par exemple, plus de courage pour augmenter vos tarifs, plus de courage pour aller chercher de nouveaux clients, pour aller chercher des clients plus avancés. Et ça, ça fait que bah, si vous avez, par exemple, alors, je ne vais pas vous faire peur, mais je vous le dis parce que beaucoup d'entrepreneurs de, ont réussi à euh, grâce à, leur, à, à de la publicité, bah, si vous avez plus d'argent, vous pouvez facilement plus facilement pardon, avoir huit clients. C'est-à-dire qu'avoir huit clients, et c'est aussi fatigant d'avoir huit clients que quatre clients quand on a des leviers marketing, quand on a une équipe. Et surtout, quand vous gagnez plus aussi, vous avez plus de courage. Qu'est-ce que j'entends par là C'est que tout ce que vous vouliez faire avant, vous n'aviez pas le courage de le faire. Et je vais vous donner un dernier élément par rapport à ce groupe-là. C'est que, la différence entre l'accompagnement individuel et en groupe, et on va en parler après, c'est que quand vous faites de l'accompagnement individuel, même si vous essayez de faire du pur coaching, ce n'est pas possible. Okay si vous voulez bien faire les choses, votre client il a des questions, il a besoin de théorie. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand il a des questions et il a besoin de théorie Il vous pose des questions et sur une heure de coaching, en fait, vous passez 30 minutes à enseigner des choses très basiques. En plus, vous devez répéter toutes les fois pour les 12 clients. Et en fait, tout ce, toute cette théorie là, vous pouvez en faire des vidéos, notamment, les mettre dans un espace membre. Et vos clients, quand ils rejoignent le programme, ils peuvent consulter la théorie. Et quand ils viennent au coaching en groupe, ils posent que des questions et ils se font challenger sur l'aspect plus mindset. Et c'est là que vous avez un levier, c'est-à-dire que vous déléguez. À la version enregistrée de vous, toute la partie enseignement. Et puis, euh, ce que vous n'avez peut-être jamais découvert, si vous n'avez jamais assisté à du vrai coaching en groupe, hein, je ne parle pas de, de session de questions-réponses avec 30 personnes. Okay vous êtes peut-être client de ce genre de programme, je l'ai été aussi, où vous arrivez, il y a 48 personnes, vous avez à peine le temps de poser une question, il y a un truc qui défile. Non, je ne parle pas de ça. Hein, je parle d'un vrai coaching en groupe où chacun se connaît, où il y a une, une certaine confiance euh, qui se crée et où vous pouvez poser des questions. Et là, ce qui est riche, c'est que avant, qu en fait, quand votre client vous l'accompagnez qu'en coaching individuel, qu'est-ce qui se passe Chaque semaine, il vient avec des problématiques, vous l'aidez à résoudre un, une problématique et vous avancez comme ça. Quand vous êtes en coaching en groupe, le client, il vient certes avec une problématique avec laquelle il peut avoir une réponse, mais en se nourrissant des problématiques et des questionnements de tous les autres, et eh ben en fait, c'est pas genre euh, je pose ma question, j'écoute c'est top, c'est génial et puis pendant que les autres posent des questions, bah moi je fais autre chose et du coup au final, je me fais coacher que 5 minutes. Non, c'est moi je, je me fais coacher que 5 10 minutes, mais toutes les fois où les autres posent des questions, c'est waouh, mais ça j'avais même pas vu ça comme ça. Mais ça c'est incroyable. Et si vous pouvez faire expérimenter ça à vos clients, alors c'est là que vous pouvez scaler et vous pouvez les aider à avoir le même niveau de résultat que quand vous faisiez de l'individuel. Et pour tout vous dire, euh, avant, alors, parce qu'après, il y a des hybrides entre tout. Vous pouvez aussi créer un accompagnement où il y a du groupe et de l'individuel. Mais je peux vous dire un truc, c'est qu'aujourd'hui, mon accompagnement en groupe est plus efficace que quand je faisais de l'accompagnement individuel. Notamment parce que je ne suis plus le même coach et que j'ai acquis de l'expérience aussi. Okay et ça, ça paraît hyper contre-intuitif. C'est normal. Si jamais vous n'avez jamais fait de groupe ou que vous êtes au début, c'est contre-intuitif. Mais pour peu que vous avez été client d'un bon programme d'accompagnement, vous le comprenez assez vite. Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans plus de détails ici parce que je vais parler justement du contenu d'un programme en ligne. En attendant, je vais bien prendre quelques questions. Euh, si vous en avez dans le chat, allez-y. Faites-vous plaisir. Je serai ravi de vous répondre avant de vous passer à... Qu'est-ce que comprend un programme de groupe? Donc, voilà, j'aimerais vraiment m'assurer que tout le monde a bien compris avant de passer à la suite le business model autour de ça. Posez-moi vos questions dans le chat. Super Ingrid. Jordan, je ne comprends pas bien les 2h30 par semaine pour 24 clients au bout du troisième mois. N'est-ce pas 2h30 x 3, 60 Ok, ok, j'ai peut-être pas été clair. Merci beaucoup pour ta question, Jordan. En fait. Euh, tac. Alors, attends. Chaque mois, tu fais rentrer huit nouveaux clients. Ah oui, ce que je ne vous ai peut-être pas expliqué, c'est que là, c'est un modèle evergreen. Ce n'est pas des cohortes. C'est-à-dire que ceux qui rentrent en janvier restent jusqu'en mars, ceux qui rentrent en, f... rentrent en février restent jusqu'en avril, ceux qui rentrent en mars restent jusqu'en juin. Okay. Ça, c'est un modèle parce que si je commence à vous montrer les modèles hybrides, les modèles de cohorte, on en a vraiment pour tout le week-end. Okay Donc, Je ne suis pas en train de vous dire que vous, vous devez tous faire ça, mais c'est un modèle que je vous présente qui est au lieu de faire des lancements qui impliquent une certaine pression, vous accueillez les gens en evergreen, c'est-à-dire que si ce mois-ci, il y a 8 nouveaux clients, c'est cool. Si le mois d'après, il n'y a que 2 nouveaux clients, ce n'est pas grave, on ne stresse pas. Et le mois d'après, si on a 6, tant mieux. Et si on a 10, tant mieux, parce qu'on les regroupe tous. Et si à un moment donné, il y a trop de clients, eh ben, il suffit juste d'ouvrir un troisième créneau s'il n'y a pas assez de clients, on garde juste un créneau pour commencer. Est-ce que je suis plus clair là, Jordan euh, Parce que j'aimerais vraiment que tu repartes et que tout le monde reparte avec une clarté. Sinon, effectivement, euh, vous n'allez pas être convaincu. Ok, merci. Coup de Jordan. Super. Si, André, est-ce que l'accompagnement de groupe se fait aussi en ligne ou c'est en présentiel qu'il s'agit? Merci, André, pour ta question, parce que pour moi, c'est tellement, tellement évident que j'en parle même plus. Donc, merci pour ta question. Faites du coaching en ligne. J'ai que des arguments positifs à vous partager sur l'accompagnement en ligne. D'une, il n'y a pas de problème de frontière de géographique. Parce que franchement, ce n'est pas fun. Quoi, moi, j'habite dans le val de en 94. Je suis désolé, mais je n'ai pas envie d'avoir que des clients du 94. Okay, je n'ai rien contre le 94, c'est top. Mais je ne veux pas avoir des clients que du 94. Et non seulement, et, et, et si j'ai un client qui est à l'autre bout de Paris, je ne veux pas que chaque semaine, il mette une heure à venir, une heure euh, aller, une heure retour. Non seulement, je ne veux pas, mais il y a de grandes chances que ce client ne veuille pas. Et du coup, si je ne veux pas, le client ne veut pas, la vente ne va pas se faire, il ne va rien se passer. Okay Donc, ça, c'est hyper hyper important. Et puis sinon, et puis moi, je n'ai pas envie de créer un business qui soit bloqué à la région où j'habite. Ce serait juste trop triste. Il y a trop de gens superbes avec qui j'ai envie de travailler. Moi, mon filtre, c'est je veux travailler avec des clients avec qui j'ai envie de travailler. Je n'ai pas envie de travailler avec des clients qui sont proches de chez moi. Ça, c'est la première chose. Maintenant, certains vont me dire, oui, mais Lingen, euh, se voir c'est quand même top et tout. Effectivement, je ne suis pas rentré dans, du, dans le détail là, mais je vais y venir après. Rien ne vous empêche de faire une fois par an une immersion où vous regroupez tous vos clients. Et si ça vous amuse de faire ça tous les mois, ok. Mais par contre, ça engendre des coûts, ça engendre euh, du temps pour vous, pour vos clients. Et puis, tous vos clients ne feront pas forcément le déplacement. Okay. donc je vous invite à faire simple et en plus le modèle que je vous présente c'est que littéralement vous pouvez générer 16 000 euros par mois en dépensant très très peu maintenant l'idée ce n'est pas d'être radin okay si vous gagnez vraiment 16 000 euros par mois il faut investir dans du marketing et dans une équipe voilà donc réponse longue à ta question courte André euh, c'est euh, un, un programme en ligne que je vous encourage vivement à faire euh, Cathy, non, je bah, suis pas désolé, évidemment, alors tu n'étais peut-être pas au début, je te l'ai présenté, que ça, c'était pas pour tout le monde, c'est un peu plus avancé, et euh, je comprends parfaitement que euh, vous n'en êtes pas là, et vous n'êtes pas obligé de repartir avec cette session en vous disant, OK, je vais le faire, non. Si c'est trop tôt pour vous, il n'y a aucun problème. Par contre, repartez avec, ok, tiens, là, il y a des principes hyper intéressants. Ok, je fais. quand vous allez commencer à être prisonnier de votre business, vous allez dire, ok, je me souviens de ce que faisait Lingen et ça, c'est top. Et puis, pour les plus avancés, je vous invite à ne pas traîner, à ne pas vous dire, j'attends le bon moment, j'attends le bon moment. Parce que là, je vous donne des gros chiffres, mais vous, vous pouvez commencer très petit. Vous pouvez commencer par trois nouveaux clients. Tous les mois à 1000 euros, histoire de lancer la machine. Vous pouvez faire une cohorte ou vous ne faites pas des rentrées des clients tout le temps. Et, et si vraiment ça peut vous aider, mais pff, voilà, ça ne devient plus un programme de groupe. Mais si pour vous, c'est juste avoir trois clients à 500 euros que vous accompagnez sur six mois, eh ben, soit le meilleur moyen peut-être pour commencer tranquille, c'est quand vous commencez à avoir deux, trois, quatre, cinq clients. C'est ce que je recommande à mes clients, à hein, ceux qui commencent à avoir. Cinq clients en individuel, et ben vous leur offrez par exemple tous les mois une session de coaching en groupe. Ça va vous entraîner, ça va créer un esprit de groupe, et puis ça va vous donner le courage de créer votre proche à un groupe après. Évidemment, vous pouvez procéder par euh, palier par transition, et pas et c'est pas A ou B. Euh, voilà, c'est plus écologique pour vous. Euh... Je reste, me dit Cool. Quand tu dis 500 euros, c'est 500 euros par mois ou pour le cursus de trois mois Merci pour ta question, Claire Marie. Il n'y a vraiment pas de règle. Moi, là, je pensais 500 euros pour six mois même. Moi, ce que je veux, c'est que vous soyez dans l'action et que vous progressez jour après jour et que vous ne mettiez pas de limite à ce dont vous êtes capable ou pas. Ceci étant dit, si ce n'est pas écologique, vous n'avez pas le courage de, de vendre à la vraie valeur de votre accompagnement qui est de 2 000, 3 000, 5 000, 10 000 euros eh ben, je préfère que vous commencez à 500 euros pour 6 mois ou 500 euros par mois, hein, c'est toi qui vois, euh, plutôt que de ne rien faire. Maintenant, euh, je ne vous encourage pas de, à vendre du mois. Ça ressemble à un abonnement et ça donne la connotation que la, le client il est prisonnier ou qu'il peut quitter à n'importe quel moment. Votre programme, il est de X euros et le client, il peut payer en Y par mois pendant six mois si ça l'arrange ou pendant trois mois okay je vous invite jamais jamais à présenter vos offres d'accompagnement sous forme de, de forfait okay c'est le client il vient pour un résultat il vient pas, par exemple j'ai eu un implant dentaire chez le dentiste, je ne veux pas qu'il me facture 300 euros par mois pendant dix mois, non ok ça coûte combien ok moi je veux juste l'implant d'accord et puis peu importe à peu près combien de temps on va prendre mais Soyez pas dans le par mois parce que ça force votre prospect à réfléchir en mode, oh, je paye 500 euros par mois, et puis si j'arrêtais, et puis, oh, j'ai que une heure par semaine, oh, wow, ça coûte cher, 125 euros euh, la séance, oh là là, en plus, on est on est 6, du coup, si je divise par 6, en réalité, ça me coûte 125 euros les 10 minutes, bref. Ça n'aide pas votre client. Votre client, il doit être focus sur le résultat. OK. Là aussi, c'était une réponse très longue à ta très courte question, Claire-Marie. Euh, Claire mais euh, voilà, ça me tient à cœur parce que j'anticipe un peu ce que vous pouvez penser parce que j'ai un peu l'habitude aussi de, de faire face à ce genre de questions. Voilà, j'espère que ça vous aide. Je rentre dans le contenu. Et puis, euh, si vous avez des questions, continuez à les poser dans le chat. Alors… Je ne vais pas forcément trop rentrer dans du détail. Pourquoi Parce que je ne veux pas vous enfermer dans, dans un cadre. Okay Chacun fait un programme de groupe à sa façon, de sa manière. Euh, moi, j'ai participé à plusieurs programmes de groupe j'ai vendu plusieurs programmes de groupe mes propres programmes de groupe évoluent tous les trimestres, tous les semestres. Euh, et euh, mon équipe en, en souffre un petit peu. Mais c'est comme ça. C'est OK. L'idée pour vous, c'est de trouver le meilleur format. Donc, si. Vous voulez quand même que je vous donne quelques repères. Okay Moi, j'ai envie de vous dire, lancez un programme entre 3 et 6 mois pour commencer. Un jour, peut-être vous lancerez des programmes de 1 an pour commencer 3 à 6 mois. En dessous de 3 mois, vous pouvez oublier. Parce qu'en dessous de 3 mois, votre client ne va, va pas passer assez de temps pour, euh, pour avoir euh, un, une transformation. Okay Ce que je vais vous montrer là, euh, ça va vraiment vous aider, euh, j'espère, et ça me permet aussi de m'amuser avec ce nouvel outil. Ok. Alors, admettons que ça, ce soit la durée de votre programme. Waouh wow. Que l'effet euh, Ça, c'est la durée de votre programme, et ça, c'est son niveau en… en alors, je ne me trompe pas, ça, c'est de l'abscisse, voilà. Durée, et là, c'est résultat. Okay. Si vous en avez un problème, allez, de perte de poids, juste pour simplifier les choses. Hein. Okay. C'est juste pour euh, simplifier les choses. J'espère que je vais trouver. Voilà. Et ben, ici, si on admet que c'est 1, 2, 3... 4, 5, 6 mois, ok, il y a 6 mois, et eh bien, sa progression va être comme ça, va être exponentielle en fait. Du coup, ce qui se passe, c'est que quand vous faites un programme de 2 mois, et eh ben en fait, il repart au bout des mois et il se dit, bah, j'ai payé X euros juste pour avoir ça comme progression, bah, super, ok, euh, laisse tomber, quoi. je n'aurais pas dû euh, m'inscrire. Alors que s'il reste 6 mois, c'est quoi tous ces trucs Ah, c'est vous Ah, c'est vous là qui vous… Euh, qui, ok, d'accord, je n'avais pas compris. C'est vous qui êtes dans le chat et qui, euh, qui faites ça. <rire> ok, c'est trop drôle. Ok. Euh... <rire> c'est juste trop drôle. Bref. <rire> et du coup, tout le monde s'amuse. Ok, génial. Euh... Allez-y, allez-y, faites-vous plaisir, le plus important. Ah, mais non, mais par contre, ce n'est pas cool si vous bougez mon truc. Okay, si vous bougez mon truc, amusez-vous, mais bougez pas mon truc. Euh, et Du coup, il faut que votre client reste un certain nombre de temps. C'est important. Ce n'est pas pour facturer plus cher. C'est parce qu'il a besoin de progresser, surtout si c'est un programme de groupe. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, dans, je ne suis pas rentré dans le détail dans ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est qu'un programme individuel, peut-être que ça va durer trois mois avec vous. Alors qu'un programme de groupe, ok, je vais fermer, je pense que vous avez euh, compris l'idée. Euh, alors qu'un programme de groupe, il va falloir le faire durer sur quatre mois quand même. Ou 5 ou six. Du coup, ça va être un peu plus long. Et du coup, finalement, vous allez travailler un peu plus que ce que je vous ai dit. Mais peu importe, OK? Euh, ce n'est pas. Un sens exact ce que je vous ai donné parce que je pourrais très bien vous montrer que vous pouvez gagner cinq fois plus en travaillant euh, trois fois moins mais vous avez compris le concept et donc ça c'est important pour moi que je vous dise que euh, vos clients ils vont pas obtenir des résultats rapides la plupart du temps et c'est paradoxal c'est que quand on débute je rencontre beaucoup de coach qui dit comme ils débutent, ils n'osent pas faire plus de un ou deux mois d'accompagnement parce que comme ils sont débutants, ils ne savent pas quoi faire et du coup, ils font un plus petit truc et du coup, ils vendent un résultat plus petit et du coup, euh, bah ils font ça de manière un peu plus euh, euh, rapide et léger et finalement, ils sont obligés de baisser le prix et c'est tout le contraire de ce qu'il faut faire. Plus vous êtes débutant, j'ai envie de dire, plus il faut offrir de votre présence et du temps. Okay Et intensifier votre accompagnement. Quand vous aurez de l'expérience, vous pourrez être plus léger parce que vous avez notamment des vidéos qui vont pouvoir vous remplacer, une équipe qui va pouvoir vous remplacer. Ouais. J'espère que je ne pas trop vous embrouiller parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'idées à vous partager, mais je vais, je vais revenir ici. Okay Donc, la fréquence, c'est ce que je vous ai mis c'est une fois par semaine, une ou deux fois par semaine. Maintenant maintenant qu'on se connaît un peu mieux, qu'on se comprend, euh, je vais rentrer dans quelques petites subtilités. Pour ne pas vous frustrer en mode, parce que je suis sûr que parmi vous, il y a encore des gens qui se disent, je ne peux pas apporter autant de valeur en une séance collective qu'en individuel. Et pendant très longtemps, je vous assure, j'ai eu cette croyance. Et euh, du coup, je vous comprends, je ne vous juge pas. Donc, si ça peut vous aider, N'hésitez pas à ajouter facultativement une séance plus technique, par exemple, avec un notre coach. Okay, je vous donne juste une idée. Je veux pas que, euh, voilà. Admettons que vous avez, vous vendez un programme d'accompagnement sur la perte de poids. Vous vous accompagnez sur la partie mindset, planification, mais vous avez des clients qui veulent faire du sport. Et vous, vous n'avez pas le temps d'aborder ça durant ces sessions en groupe. Eh bien, vous invitez un autre coach, un coach sportif, qui va faire une séance technique par semaine, plus sur quelque chose de technique, moins mindset, et qui va aider les gens à faire du sport une fois par semaine. Ça ne vous coûte pas très cher d'avoir un coach comme ça qui est chez lui avec sa webcam. Et vos clients, ils vont être ravis d'avoir... Quand même moi, quand je vous partage ça, je me dis, ouais, « trop cool, j'aimerais trop participer à un programme comme ça » où, euh, où voilà, c'est hyper complet, c'est holistique. Et puis, il y a ça, ça et ça. Puis, allez, on se fait plaisir. Un programme de perte de poids, vous avez un autre coach, une séance sur euh, euh, cuisiner ses plats. C'est plate, mais c'est plat. Une séance. Dites-moi dans le chat, qui parmi vous serait genre hyper, hyper content au lieu d'avoir un coach toutes les semaines pendant trois mois, de rejoindre un groupe, un programme peut-être de quatre mois où le coach, c'est qu'en groupe, certes, donc oh, dommage, vous aurez aimé l'avoir en plus, mais chaque semaine, il y a un cours de cuisine et chaque semaine, il y a un cours de sport. Ce serait juste pas trop, trop cool quand même. Et est-ce que vous n'aurez aurez pas plus de résultats derrière Et là où j'aimerais attirer votre attention, c'est que vous voyez tout à l'heure, je vous ai dit que plus de revenus, c'était marketing, équipe, courage. C'est que ça, ça peut vous coûter, allez, 50 euros par semaine. 50 euros par semaine. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque mois, si on multiplie par 4, ça fait 200 euros, 200 euros, 400 euros. Ça vous coûte 400 euros de faire appel à deux autres coachs pour créer un programme genre hyper complet euh, où il n'y a aucun concurrent qui fait ça, ça vous coûte 400 euros en plus. Mais si vous avez 10 clients, c'est comme si ça ne coûtait que 40 euros en plus par client, en fait. Et du coup, c'est rien du tout. Et, et d'ailleurs, vous allez tellement prendre confiance avec ce programme que vous allez l'augmenter à 2005. Et du coup, au final, vous allez même vendre à 2005 un programme de groupe alors qu'en individuel, vous n'osiez pas vendre à plus de 2000 euros. Et euh, c'est ça qui me fait kiffer euh, sur l'entrepreneuriat. C'est juste top parce que vous ne vendez pas en fonction de ce que ça vous coûte, vous vendez un prix qui est en cohérence avec la valeur que ça apporte. Okay. Cathy, Jordan, Cathy, Ingrid, André, si, bah écoute, je suis, euh, suis ravi que ça vous plaise. Je suis ravi que ça vous plaise. Maintenant, maintenant, ne tombez pas dans le même piège que moi. Allez, si ça, ça vous fait kiffer, on va aller même un cran plus loin. Ok. Et après je vais vous dire aussi les limites et, euh, et ça va vous calmer aussi un petit peu euh, avec vous. c'est là avoir des objections il y a des clients qui vont vous dire ah oh, mais moi pff, je suis complexe sur mon poids, je n'ai pas envie juste de faire une séance de sport avec tout le monde oui je peux couper la caméra mais je n'ai pas envie de parler de mes problèmes et tout dans le groupe, moi j'ai besoin d'individuel. Bah, tu sais quoi, ça tombe bien le programme, il y a une partie individuelle aussi. Ou, une fois par mois, en, avec un autre coach. Ça se peut, ce coach, il ne vous prend que 40 euros. On a même payé moins cher nos coachs, juste pour vous dire. Et c'est des bons coachs qui sont à fond. Okay. Et du coup, le coach... Le client, il va avoir un coach individuel pour lui une fois par mois. Et ça coûte combien ça, lui coûte, ça va vous coûter que 160 euros. Donc, vous allez me dire, ouais, mais 160 euros par là, 40 euros par là, oh, oh, à un moment donné, ça fait cher. Bah, Allez-y, c'est comme ça qu'on scale des business. Et bah, On passe à 3000 euros. Et du coup, 3000 euros, on augmente par 1,5 tout. Et, wow. et là, je peux vous dire que vous gagnez beaucoup plus que ce que vous dépensez. Moi, je vais vous partager une erreur que j'ai commise. C'est que j'avais un complexe de ne pas faire assez. <rire> Et je, bon, allez, Je vous le dis. Hein. Nous, on avait un programme à l'époque où les clients, <rire> on avait genre 5-6 coachs qui pouvaient tous avoir en illimité. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous rentrez dans un programme chaque semaine. En plus, nous, on avait genre 4-5 séances de coaching en gros. Il y avait en plus 4, 5 coachs que vous pouvez chacun avoir en illimité pendant 4 mois. Alors oui, on vendait ça à 5 000 euros, mais au final, on ne gagnait pas tant d'argent et ça nous a posé beaucoup de problèmes. Parce que moi aussi, j'ai dû faire face à des croyances, à des peurs, à un certain complexe. Et du coup, j'en ai mis toujours plus, toujours plus, oui, mais plus. <rire> et en fait, au final, les clients, pour tout vous dire, ils en avaient tellement qu'ils ne venaient même plus à mes coachings en groupe. Et du coup, je ne pouvais même plus les aider. Et du coup, ça devenait presque… Euh, frustrant. Bref, en tout cas, sachez qu'à chaque fois que vous suivez, quand vous suivez cette présentation, à chaque fois que vous dites, non, ça, Lingen, il abuse, ça, il exagère, ça, ça, il y a toujours une solution. Ok, Je ne suis pas là pour vous convaincre, c'est bon, c'est pas bon, mais en bon entrepreneur, quand vous voyez quelque chose, vous vous dites, ok, ce n'est pas possible, bah, déjà, posez-moi la question dans le chat hein, et je vous réponds, mais à vous de créer ce qui vous plaît et ce qui est aligné avec vous. Ok vous ne voulez pas vendre si cher, ce n'est pas aligné avec vous, vendez moins cher. Vous voulez vendre plus cher, mais la qualité ne suit pas, ajoutez des choses. Il y a toujours, toujours des solutions et c'est ça qui est formidable dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, euh, est-ce que ça vous aide Est-ce que vous avez des questions euh, Et puis sinon, on passe au tarif. Alors, je lis un peu vos, euh, vos questions. « Laurence, avec quels outils ?» Ok, alors, c'est quoi le début de ta question, s'il te plaît C'est quoi le… Ouais, qu'est-ce quoi avec quels outils ?« Si la personne paye 40 euros en individuel, comment est répartie la somme coach et toi ?» Alors, ouais, je n'ai pas été clair peut-être si. Hein. Votre client, il paye pas ses 40 euros. Il paye une fois, c'est ça le premium, il paye une fois genre 2000, 3000 euros, mais après, il ne paye plus rien. Ça, c'est ce que ça vous coûte à vous. OK C'est-à-dire qu'il ne paye rien en plus et vous, vous payez ce coach 40 euros. 40 euros ou 30 euros ou 50 euros, c'est vous qui décidez. OK. Cathy, quelle plateforme utiliser pour ces euh, programmes Ouais, bonne question. Alors moi, j'ai deux recommandations à vous donner. Je vous les mets dans le chat. Il y en a un, c'est un peu. Euh... Le luxe, okay, c'est ce que j'utilise. Euh, c'est Kajabi. Et l'autre, c'est System.io, qui est franchement très bien, mais qui coûte beaucoup, beaucoup moins cher. Okay, je pense même, il y a même une version gratuite. Donc, je vous ai mis les liens dans le chat si ça vous intéresse. Euh, donc, c'était peut-être ça ta question, Laurence. Avec quels outils pour amener ses clients et animer sa séance de coaching individuel Pour amener. Ok. Alors, je. Je suis vraiment désolé, Laurent, je ne comprends pas trop ta question. Ta question, c'est quels outils j'utilise pour amener des clients C'est une première question. Et quels outils j'utilise pour animer la séance Ce n'est pas la même question, hein, c'est ça. En gros, c'est comment attirer des clients et comment animer les séances de coaching Voilà. Si tu veux bien préciser, ça m'aiderait à… voilà. À, à, ça me permettrait de me te répondre. Ou trouver des intervenants en top. Ça, c'est genre le truc le plus facile, Cathy. Je te promets que c'est le truc le plus facile. Parce qu'aujourd'hui, c'est triste et peut-être vous en faites partie, hein, malheureusement, mais je suis là pour vous aider. 90%, 95% des coachs ne savent pas se vendre. Et du coup, des bons coachs à un tarif très bas, il y en a plein. Alors, je me demande, là, vous dites peut-être, je ne sais pas, ce n'est pas éthique de, vendre, de payer pas cher. Bon, vous pensez ce que vous voulez en fait, okay, vous avez droit. Euh, mais moi, ce que je vais vous dire, c'est que si le coach accepte de travailler pour vous à 40 euros, pourquoi le payer 100 euros Okay, maintenant, si vous êtes multimillionnaire et que… Euh, mais même si vous êtes multimillionnaire, s'il accepte de travailler pour 40 euros, pourquoi le payer 100 euros ouais, Ça, c'est une chose que, que j'ai envie de vous dire. Mais ce n'était même pas ta question. Je, je suis allé euh, hyper euh, loin dans, dans cette réflexion. Donc, c'est quoi ta question Donc, les intervenants sur, euh, sur LinkedIn, sur Facebook, vous passez des annonces, vous contactez des gens. On va vous en trouver, on va vous en trouver. C'est très facile parce qu'aujourd'hui, vraiment, il y a beaucoup de coachs qui n'arrivent pas à développer leur business et qui sont très disponibles, qui ont beaucoup de temps, qui ont envie d'aider, qui ont envie de contribuer. Et donc là, je vous parle d'argent. Donc, vous allez me dire, ce n'est pas hyper inspirant comment tu présentes les choses, Ningen. mais en fait, un coach, il ne doit pas vouloir travailler avec vous juste pour l'argent. Il doit vouloir travailler avec vous pour ce que vous lui apportez et pour ce qu'il peut apporter et pas que pour l'argent. Parce que le coach, il fait ça avec vous, pas, il ne fait pas ça pour l'argent. Hein c'est pour de la contribution c'est pour arrondir les fins de mois c'est pas pour l'argent qui fait ça s'il veut vraiment gagner de l'argent il faut qu'il développe son business envoyez le euh, chez moi christian, christian est-ce que tu me crois si je te dis que moi je suis prêt à travailler pour 0 euro par euh, de l'heure ok mais pas pour n'importe qui alors après, tu vas peut-être considérer que je suis pas coach. Je suis pas un vrai coach. Je sais pas c'est si tu peux penser ce que tu veux. Moi, je suis littéralement prêt à travailler pour zéro euro de l'heure. Je pense que je peux donner jusqu'à une demi-journée par semaine pour certaines personnes, pour certains programmes, mais pas pour tout le monde, Christian. Et je peux vous dire que dans mon équipe, j'avais des vrais coachs qui étaient payés encore moins que 40 ou 30 euros. Maintenant si ta définition de Christian, du vrai coach, c'est je ne sais pas, si ça fait 20 ans que je fais du coaching, moi je pense pas qu'un bon coach, c'est euh, est proportionnel au nombre d'années qu'il pratique le coaching. Après, c'est mon point de vue. En tout cas, voilà. n'hésite pas, Christian. OK, je ne veux pas être dans de la confrontation, dans du débat, mais en même temps, je suis pas là, je suis là pour t'aider. Et si je peux t'apporter un autre, une autre angle de, de réflexion, j'en serais ravi. Ok, alors Laurence, quels outils pour euh, animer ton coaching collectif et comment créer un planning sur lequel tes clients s'inscrivent Ok, alors pour ton coaching collectif, c'est très simple, tu utilises Zoom. Voilà, c'est aussi simple que ça. Zoom, le forfait payant à 10 euros par mois, ça fait totalement l'affaire. Comment créer un planning sur lequel les clients s'inscrivent Quand tu fais du premium, il y a même ce genre de détails qui disparaissent. Tu as deux créneaux par exemple. Quand ça tourne, hein, okay, tu as deux créneaux. C'est Par exemple, nous, dans notre programme actuellement, dans, dans, dans, voilà, dans, dans un de nos programmes, c'est lundi 17h30, jeudi 11h. Donc, quand tu viens, tu décides pas d'un euh, troisième créneau. Tu rentres dans ces créneaux. ok. Et euh, bah, dans le questionnaire d'introduction, je te demande est-ce que tu préfères le créneau de lundi Est-ce que tu préfères le créneau de jeudi Et c'est réglé, affaire réglée. Maintenant, il y a... Voilà. Est-ce que tu as une autre question à partir de là et Je serais ravi d'y répondre. <rire> Cathy, où pousses-tu pour travailler avec toi Juste pour faire le test, Cathy. Est-ce que tu es prêt à travailler 0 euros par, euro par mois pendant une demi-journée par semaine pendant euh, 3 mois, 6 mois okay et, et comme ça, peut-être que ça peut convaincre Christian que c'est possible. Euh, et euh, voilà ça. Mais non, euh, blague à part, euh, Cathy, euh, c'est très sympa actuellement. Euh, je, je connais déjà plus de coachs que, que j'en ai besoin, mais bon, tu fais ce que tu veux. Si tu envoies une candidature euh, spontanée, c'est avec grand plaisir. En tout cas, merci. S'il ouais. euh, si me demande, quand tu dis il paye une fois, c'est ta formule de départ. Et ensuite, toi, dans ta formule, tu inclus un coach pour compléter. Oui, c'est ça. Euh... Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ton client, il paye une fois et après, il a droit à tout plein de choses que toi, tu lui prévois. C'est le du all-inclusive. Voilà. Quand il va à la piscine du, du club de vacances, il ne prend pas son porte-monnaie avec lui. S'il va aller prendre un, un jus d'orange au bar, il y va, il prend et il s'en va parce qu'il a déjà payé une fois. C'est ça le concept du premium. Ouais. De rien. Ok, je continue. Au niveau du tarif, alors là, c'est là où c'est plus challengeant. Comment on fixe un tarif moi, j'ai envie de vous dire, entre 1 000 et euh, 5 000 euros, tout dépend évidemment de votre niveau d'expérience. Ok. Maintenant, c'est sûr que si vous avez beaucoup plus d'expérience et que ce que vous apportez est hyper transformatif, il n'y a pas de limite. Hein. Vous pouvez vendre ça à 10 000, 25 000. Moi, je, ça fait deux ans de suite que je paye 25 000 euros pour suivre un programme. Donc, il euh, n'y a pas de limite. Okay Mais si vous voulez quand même que je vous donne une fourchette, c'est entre 1 000 et 5 000 euros pour 3 à 6 mois. Voilà. Au niveau du contenu, Là, ça devient indispensable. Quand vous faites du coaching individuel, ce n'est pas du tout indispensable. Mais là, il va falloir faire une, une formation en ligne. Alternative, intéressante. Quand vous, vend, vous lancez un programme pour la première fois, vous pouvez faire de la formation en direct. C'est-à-dire qu'au lieu de préparer dans votre laboratoire pendant trois mois du contenu pour six mois, et vous ne savez même pas si ça aide les gens ou pas, vous pouvez très bien faire, par exemple, une séance de coaching en groupe le lundi à 17h. Et euh, le lundi à 11h, mais bon, plus euh, lundi 11h et jeudi euh, 17h plutôt, mais euh, plutôt dans la semaine, donner un cours en ligne, ok, je vais l'appeler ça, un cours en ligne en direct. Donc, c'est moins préparé. Oui, c'est beaucoup plus fun, c'est beaucoup plus interactif. En toute transparence, c'est ce que je fais avec vous. C'est un peu moins préparé, mais je l'ai voulu comme ça parce que j'ai voulu interagir avec vous, j'ai voulu discuter avec vous parce que c'est la première fois que je présente ce, ce contenu sous ce forme-là. Et je ne voulais pas juste pondre un truc avec des slides et défiler comme ça. Je voulais le rendre plus interactif. Et du coup, ça, ça a beaucoup de valeur. C'est pas genre, euh, c'est à l'arrache, c'est en mode, mais c'est même mieux pour vos clients parce qu'ils peuvent discuter et échanger avec vous. Donc, Idéalement, vous faites des formations en ligne, c'est des vidéos pré-enregistrées, mais sinon, vous pouvez faire des cours en ligne en direct. Du coup, coaching en groupe, une ou deux sessions par semaine. Au-delà, c'est difficilement, les clients ne vont plus trop suivre. Et éventuellement, du coaching individuel à la fréquence que vous voulez. J'espère que c'est bon pour vous. Euh, et je pense que c'est aussi simple que ça. Maintenant, les bonus. Alors, les, les bonus, là, il n'y a, a pas de limite à ce que vous pouvez faire. Vous pouvez envoyer un pack de bienvenue. Vous pouvez créer une immersion en présentiel. Okay. Euh, Qu'est-ce que nous, on a fait ou on fait euh, bah, dans le pack de bienvenue hein, Vous pouvez offrir euh, des livres, un carnet, etc. Ici, alors, nous, ce qu'on fait, c'est des euh, immersions en présentiel, mais immersions en ligne aussi, ça c'est possible, euh, formation complémentaire, etc. etc. Donc, je ne veux pas vous embrouiller l'esprit, à vous d'aller définir ce que vous voulez. Là, je vous ai mis les grandes lignes et à partir de là, euh, vous avez de quoi concevoir votre programme en ligne. Donc, ça, ce que je vous ai partagé, attention à contextualiser, ok. On n'est qu'à la première étape des neuf étapes pour développer votre business. C'est-à-dire que la plupart des gens pensent que créer une offre c'est le ce qui est le plus compliqué. J'ai même envie de dire c'est ce qui est de plus simple, parce que après c'est après que ça devient ça se corse. Mais ça ne veut pas dire que c'est moins fun non plus, ok. Donc surtout, surtout ne mettez pas trois mois à créer votre offre, parce que si vous mettez trois mois à chaque étape, vous allez mettre Trois ans comme la plupart des gens hein, à commencer à développer un business et ce n'est pas ce que je vous souhaite est-ce que ça vous aide est-ce que vous avez des questions Et, et allez-y dans le chat je, je vous réponds euh, du coup ce cours tu le mets sur quelle plateforme bah, c'est une des deux plateformes que je vous ai mis tout à l'heure regarde euh, Cathy euh, j'ai mis en haut deux liens là je vais te le remettre si tu veux ok Bon, il y a beaucoup plus que deux plateformes, hein, mais si tu veux que je t'en présente deux, tu peux en présenter deux. Mais si vraiment vous voulez faire très simple, vous ne voulez même pas avoir de frais, vous pouvez uploader des vidéos gratuitement sur Google Drive et vos clients, quand ils s'inscrivent, vous leur envoyez un email avec un dossier Google Drive avec toutes vos vidéos. Ça fait l'affaire. C'est un peu moins stylé, ok, mais ça fait largement l'affaire. Je ne veux pas que vous repartiez avec oui, mais je ne sais pas maîtriser cet outil, cet outil, ça coûte cher. Tout ça, c'est pas des raisons valables dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, en tout cas. Il y a dix ans, c'était valable. Hein. Il y a dix ans, si vous savez comment c'était compliqué de, de créer des espacements oh là là, avec WordPress et tout. Ouais. Ingrid, ouais, c'est très bien, c'est très bien, Wolfeo. Euh, avec grand plaisir, si la quête des deux plans... Ok, je te laisse vérifier, euh, Claire, Marie, je crois que c'est system.io. Non, Kajabi, il euh, y a juste des jours d'essai gratuits. Euh... Avec grand plaisir, si. bien, Du coup, il nous reste juste quelques minutes. Moi, ce que j'ai à vous proposer là, vous avez vu, je vous ai proposé une thématique avancée et je vous ai aussi présenté le fait qu'il y a pas mal, pas mal d'étapes avant de créer un business et de pouvoir euh, pleinement en vivre. Ces étapes, vous pouvez essayer de le faire seul. OK, n'hésitez pas à regarder le replay de lundi. Si parmi vous, il y en a qui sont intéressés par aller plus loin, ce que je vous propose, c'est que là, je vais vous mettre une vidéo de témoignage d'une cliente qui m'a envoyé ça aujourd'hui pour tout vous dire. Je ne l'ai même pas regardé. Je ne sais pas ce qu'elle de dit dedans, mais bon, je sais que c'est une cliente satisfaite au vu de, de ce qu'elle a accompli. Donc, je vais vous passer, vous voyez ça comme une page de publicité. Et après, je vais vous présenter éventuellement le programme Ascension qu'on lance et on commence à faire entrer les inscriptions entre aujourd'hui et décembre parce qu'on lance ce nouveau programme en janvier. Si jamais ça vous intéresse, restez. Je vous présente Ascension et je vous présenterai aussi comment vous pouvez postuler pour ce programme pour voir si c'est bon pour vous ou pas. Du coup, ce que je vous présente là tout de suite, je vais arrêter ça. Je vais vous présenter cette vidéo témoignage. Si ça vous inspire, si ça vous parle, c'est une cliente que, que j'ai accompagnée à l'époque sur un an. Euh, quoi, pas sur un an. Sur, alors, si, en tout sur un an, mais on a surtout fait du coaching individuel. Et en fait, c'est en ayant accompagné plusieurs clients qui ont atteint un business à six chiffres que j'ai eu l'envie aujourd'hui de créer un programme pour aussi accompagner coach à faire un business à six chiffres. Donc, si ça vous parle, euh, bah, restez jusqu'à la fin et sinon, bah, je vous souhaite une bonne soirée. C'était vraiment top. Merci d'avoir euh, assisté au sommet coach en mission. Euh, J'espère que ça vous a apporté un, un maximum de valeur. Euh, restez dans la communauté parce que vous allez voir, il y a pas mal de choses qui vont se passer en novembre. Euh, merci à vous d'avoir été là. On a tous passé énormément de plaisir. Au nom de toute l'équipe, euh, bah, je vous salue et euh, bah, j'ai hâte de euh, lancer le prochain sommet. Okay, je n'ai pas encore défini de date parce qu'on a besoin peut-être d'un peu de repos, mais euh, à très bientôt pour un nouveau sommet. Donc Merci à vous. Encore une fois, ceux qui sont intéressés pour découvrir le programme Ascension, on vous accompagne de A à Z en six mois à développer un programme de groupe et à dépasser 10 000 euros par mois. Restez, je vous présente ça juste après la vidéo. Et pour les autres, je vous salue. Euh, les questions, posez-les pendant la vidéo. Et juste après la vidéo, je vais répondre à vos questions. Questions. Ciao ciao à ceux qui doivent partir. Merci d'avoir été là et aux les autres. Je vous présente la vidéo. Bonjour, je madame, vous présente bon, Sarah. Je suis Sarah Massengo et j'ai créé euh, ma société Time for Action depuis euh, juin 2020 et j'aide les personnes, normalement seulement les femmes, mais depuis peu j'aide aussi les hommes à révéler leur potentiel euh, pour que ces personnes puissent être à la bonne place dans le monde du travail. C'est vraiment ma mission. Euh, et j'ai fait ça et avant j'ai travaillé 10 ans en tant que cadre RH. Euh, alors j'ai intégré le programme Mission Passion de, de Lingensia, c'était de mai à août 2020. Euh, parce que voilà, je venais de quitter euh, mon poste euh, dans les RH et je voulais lancer mon activité. Je savais vraiment ce que je voulais faire, mais par contre moi je ne connaissais rien à l'entrepreneuriat, j'étais en fantôme sur les réseaux sociaux. J'avais beaucoup de lacunes, donc j'avais vraiment besoin d'aide. Et qu'est-ce que m'a aidé Mission Passion bah, à rapidement me con confronter mon offre sur le marché, à lancer une offre euh, haut de gamme et aussi euh, à avoir l'état d'esprit d'entrepreneur. Parce que moi, j'étais vraiment formatée en tant que salariée, comme j'avais travaillé 10 ans. Et, et là, vraiment, entrepreneur, c'est quoi Comme me disait Lingen souvent, c'est, euh, eh bien, il me disait, Sarah, mais reste pas dans ton laboratoire, euh, lance-toi. Et moi, j'avais peur parce que euh, je voulais que les actions soient parfaites avant de se lancer et c'est pas du tout on ne fonctionne pas comme ça en tant qu'entrepreneur donc maintenant je pense que j'ai bien compris le message et c'est quelque chose que, que j'applique au quotidien et aussi ça m'a aidé en fait à vendre, à savoir vendre et à prendre du plaisir à vendre enfin, vraiment c'est quelque chose que je fais bien grâce à ce programme naturellement sans me forcer et, euh, et en fait voilà je, je, je suis vraiment alignée avec le tarif hein, de, de mon offre et, euh, et aussi par rapport aux résultats concrets donc à la fin, euh, à la fin du programme c'est vrai que j'avais euh, vendu euh, quatre euh, ouais non c'est pas quatre, c'était trois offres haut de gamme. Euh, voilà, donc euh, ça aussi c'était vraiment euh, un, un succès hein, parce que je partais vraiment de, de zéro. Et, euh, et aussi j'ai pu faire de, de belles rencontres, ça c'est important. Des personnes qui sont dans le coaching aussi. Euh, il y en a certaines avec qui je suis toujours en contact actuellement. Et, euh, et vraiment aussi l'équipe, euh, qu'est-ce que ça m'a apporté C'est que les, Lingen est membre de son équipe. Ils ont vraiment cru, euh, vraiment cru en moi, c'est des personnes très bienveillantes, qui ne jugent pas. Moi je sais que je suis très ambitieuse et puis euh, par rapport à mes objectifs qui semblent parfois un petit peu... Euh, euh, enfin, qui sont très élevés. Enfin, ils m'ont jamais dit, non mais Sarah tu délires, etc. Et ça c'est bien, on ne se sent pas jugés. Et Ils ont cru en mon potentiel, hein, ils ont vraiment cru en moi. Et ça, eh bien, ça donne envie de se dépasser et tout faire en fait pour euh, eh bien, euh, se reconquérir en fait soi-même. Et puis aussi, euh, voilà, euh, partager ses succès avec et les membres de son équipe, ça m'a ça aussi beaucoup aidé. Euh, et euh, ce que j'apprécie aussi, c'est les, les immersions, pour pouvoir, les immersions. Pour pouvoir rencontrer les, autres personnes, rencontrer les le autres personnes qui sont dans le coaching. Et est-ce que je recommande Mission Passion Oui, je recommande Mission une une Passion, passion, oui, si si passion, passion parce que ça va, parce que vous, aider que ça ça va vraiment, vous aider à, à vraiment à développer une, une mindset d'entrepreneur. À, ne, à vous, à sentir, lui, légitime, à vous sentir légitime pour proposer une offre haut de gamme par rapport à la valeur, valeur que vous pouvez apporter à vos clients. Et aussi, euh, ça, ça vous permettra aussi d'être attaché à, à une communauté et vraiment euh, bénéficier de, de conseils euh, d'experts et se, oh, rester focus sur des actions qui vont vous permettre de développer votre activité et avoir des clients. Et souvent, on a tendance à aller dans tous les sens quand on débute et c'est vraiment, euh, je pense, essentiel de faire ça parce que c'est comme ça qu'on acquiert la confiance et que, puis après, qu'on continue à avancer avec Jean. Wow! Euh, comme je vous le disais, je découvrais euh, le témoignage en même temps que vous. Euh, ouais, pour tout vous dire, Sarah, elle est assez humble. Vous pouvez voir, on a une étude de cas euh, avec elle. Euh, et aujourd'hui, elle a un, un business à, à ses chiffres et c'est incroyable. Alors, ce n'est pas que grâce à moi, hein, mais je, en tout cas, on est très fiers d'avoir... Avait pu contribuer euh, au tout début. Donc, si vous avez des questions, euh, bah, je vais vous présenter Ascension. Si vous avez des questions sur Ascension, euh, je serai ravi d'y répondre. Et puis, bah, je vais juste répondre à quelques questions avant d'y aller. Je suis sophrologue, pas coach comme on le pense concerné. Cathy, si tu permets, euh, coach, sophrologue, consultante, un peu tout ça, c'est des étiquettes. Euh, nous, ce qu'on veut accompagner qui on veut accompagner, c'est des gens qui sont dans l'accompagnement d'une manière globale. Si par contre, tu dis, moi je suis sophrologue et je ne fais que de la sophrologie, ben, euh, tu ne vas pas pouvoir profiter pleinement du programme parce que dès qu'on va t'encourager tant, tant, tant à vendre plus cher, je sais que c'est très bloquant. Donc, si tu as cette ouverture d'esprit à te dire, je ne suis pas juste une sophrologue, oui, le programme est fait pour toi. Euh, tac, tac, on peut faire des groupes collectifs sur une thématique donnée, oui, bien sûr, bien sûr. Euh, Quel type de société entre auto-entrepreneur au départ Franchement, ça n'a pas d'importance. Euh, le but, c'est d'avoir le format pour bien démarrer. Euh, maintenant, maintenant, si jamais es, euh, genre, tu touches le chômage, il faut que tu crées une société pour ne pas annuler ton chômage. Comme ça, tu ne te verses pas de salaire et puis comme ça, tu te verses des dividendes. Mais hormis ce cas-là, se lancer en tant qu'auto-entrepreneur, c'est. Très bien. Let's go. Je vais vous présenter la page de présentation. Euh, tac, tac, tac. Euh, donc, c'est la première fois que je vais vous le présenter sous cette forme-là. Pour tout vous dire, la page, elle n'est même pas encore publique. Et donc, euh, je serais ravi de de vous permettre aussi de prendre rendez-vous pour postuler au programme avant, avant tous les autres. Donc, la première chose que je vous propose, c'est de devenir un membre fondateur. Donc, en gros, vous serez les tout premiers à rejoindre ce programme avec des bonus et des avantages très spécifiques au fait que vous soyez les premiers, les premiers et notamment, notamment la possibilité de pouvoir co-créer le programme avec nous. En tout cas, notre but, c'est de vous aider à atteindre votre plein potentiel dans les trois domaines de vie euh, qui suivent. Tout d'abord, vous êtes là parce que vous voulez avoir un impact. Vous voulez rendre ce monde meilleur. La valeur contribution est hyper importante pour vous. La deuxième chose, c'est que vous voulez pas. Le travail, ce n'est quand même pas une fin en soi. Vous voulez privilégier votre famille au sens large vous voulez privilégier votre temps. Euh, avec euh, les gens que vous aimez et euh, c'est gravé même dans le logo de d'ascension que j'ai pas mis là d'ailleurs. Euh, la famille est genre hyper hyper importante. Mon but c'est pas de vous aider à devenir des millionnaires en travaillant 70 heures par semaine. Pour ça il y a d'autres experts. C'est pas mon cas. Mon but c'est de vous aider à trouver un équilibre parce que je crois, je l'ai fait que vous pouvez développer un business en ayant cet équilibre. Ce n'est pas facile, c'est challengeant, mais euh, c'est possible et ça donne surtout plus de sens à tout ce que vous faites et c'est juste euh, plus fun. Et puis, et puis, vous avez des rêves, vous avez des grandes aspirations que vous n'osez peut-être même pas exprimer aujourd'hui et je veux que votre business soit un véhicule pour atteindre cette mission et que ce ne soit pas juste un véhicule pour gagner de l'argent. Donc, si vous êtes dans cette énergie-là, vous voulez impacter, prendre soin de ce que vous aimez et aller viser Quelque chose de grand pour vous-même, bah mission euh, Ascension est fait pour vous. Alors, tout à l'heure, vous n'avez pas entendu parler de Mission Passion. Mission Passion, c'est notre ancien programme d'accompagnement qui, aujourd'hui, est juste une formation en ligne. Et aujourd'hui, le programme d'accompagnement qu'on a, il est uniquement axé autour d'Ascension qu'on lance donc en janvier. Donc, Qu'est-ce que vous allez obtenir en ressortant de, du programme Ascension Mon objectif pour vous, c'est que vous puissiez ressortir avec un business profitable, que vous puissiez exercer dans votre zone de génie et que vous puissiez vivre une aventure humaine avec les autres membres. Et ça, ces trois points sont hyper importants. Le premier point, il est important parce que sans un business profitable, tout le reste ne peut pas exister. Okay si votre business euh, ne, ne génère pas de revenus, vous devez arrêter et vous devez aller chercher un job. Donc, ça, peu importe que vous soyez à 0 euros ou 5 000 euros par mois, tant que vous avez cette ambition d'aller aux 10 000 euros par mois, le programme est fait pour vous parce qu'on va vous aider. C'est sûr que si vous êtes à 0 euros par mois et que vous ne voulez pas travailler et que vous voulez une solution facile et que vous avez juste 3 heures par semaine, je ne peux pas vous promettre euh, d'atteindre certains résultats. Par contre, que vous soyez à 0 ou 5 000, si vous êtes motivé, si vous êtes persévérant et euh, vous êtes travailleur, on va vous y emmener. En tout cas, c'est notre intention. Vous allez pouvoir exercer dans votre zone de génie. Ça, c'est hyper important pour nous. Ça y est, on peut gagner de l'argent de plein de manières. Euh, vous pouvez faire du e-commerce, du dropshipping, du MLM. Ok, Je ne critique pas, hein, moi-même, je suis un consommateur. Euh, mais si vous ne faites pas quelque chose qui vous... Qui vous euh, qui vous épanouit, où vous êtes bon, où vous apportez vraiment de la valeur. Je vais juste vous aider à créer un business qui va marcher pendant deux ans et après, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de sens. et Du coup, vous allez recommencer à partir de zéro et ce n'est vraiment pas mon but. Mon but, c'est que très rapidement, vous trouvez votre zone de génie. Non seulement avec votre zone de génie, ce n'est pas un truc de, de paresseux où vous voulez faire que ce que vous voulez euh, et ce qui vous plaît. Vous allez faire ce qui vous plaît, mais parce que vous êtes bon et vous êtes persévérant et que vous n'avez pas besoin d'une pression externe pour travailler, ben c'est là que vous allez apporter le plus de valeur et que vous allez aussi pouvoir facturer plus cher. Et puis, le dernier point, c'est hyper important. Si vous voulez juste venir euh, retirer des conseils, de l'expertise, euh, voilà, des bonnes pratiques et repartir juste exécuter dans votre, euh, dans votre cave, ben c'est très bien. Il y a plein de gens comme ça, mais ce n'est pas comme ça que je conçois le programme Ascension. Le programme Ascension, ça, ça va être une aventure humaine sur six mois où on va passer du temps c'est pas juste pour passer du temps ensemble parce que je vais vous le montrer après je crois à la puissance du cerveau collectif à l'encouragement à l'entraide à la bienveillance à la convivialité et puis c'est juste tout simplement plus fun qui veut un business moins fun voilà en tout cas si ça ça vous parle euh, je suis ravi de vous présenter les trois piliers non seulement d'ascension mais les trois piliers qui, selon moi, vont faire que vous réussissez. Que vous rejoigniez Ascension ou pas, ces trois piliers-là vont vous aider à atteindre vos objectifs. La première chose, c'est qu'il y aura une formation complète et pertinente. J'ai ici noté les six points qu'on va avoir. On va parler de l'offre, de votre mindset, de votre écosystème marketing, euh, de la méthodologie pour vendre avec authenticité, avec le sourire, et tout ce qu'il faut pour gérer son entreprise au quotidien les choses qui euh, et en fait je vais vous éviter pas mal d'erreurs que j'ai commises et comment recruter et manager une équipe en commençant peut-être par un ou une assistante euh, parce qu'au niveau où vous êtes vous n'avez pas besoin de recruter euh, à, à une époque nous on était euh, pff, 15 personnes dans l'équipe et en fait euh, ça servait à, à rien euh, si ce n'est à me sentir peut-être important bref ça c'est encore une autre question donc on va vous apporter quelque chose de complet et de pertinent. Complet, ça veut dire qu'on passe en revue tout. Pertinent, ça veut dire que si vous êtes dans l'accompagnement, vous êtes coach, vous êtes euh, formateur, ça vous sera dédié. Okay Il y a plein de programmes où vous pouvez avoir plein, plein, plein de choses, mais là, je m'adresse à vous. Donc, si vous êtes coach et euh, formateur, 99% de, des choses que je vais vous enseigner vous seront... Euh, pertinentes, vous seront utiles. Okay vous n'allez pas perdre du temps à apprendre des choses qui ne vous seront pas utiles parce que je vais vous apporter tout ce que moi j'ai appris, tout ce que mes clients mettent en pratique et qui réussissent et tout ce que j'apprends aussi en observant d'autres entrepreneurs. La deuxième chose, c'est qu'une tête bien pleine, ça ne vous fait pas avancer. Ce que je veux vous apporter, c'est un accompagnement holistique et orienté résultat en même temps. Un accompagnement holistique, ça veut dire quoi? C'est notamment un accompagnement où on prend en compte non seulement vos difficultés techniques, okay quel outil utiliser, quelle technique utiliser, quelle source de trafic avoir, mais aussi aller chercher vos peurs, chercher vos émotions du moment et comment ça se passe dans la famille, et comment ça se passe dans votre couple, si vous avez envie d'en parler, évidemment. Parce que je sais très bien que si ça ne se passe pas bien dans la famille, c'est dur de développer un business. Et du coup, c'est des choses qu'on va prendre en compte. Quand je vous disais que la famille, c'est important, ben, j'ose même penser que parfois, en coaching individuel, hein, je le fais, je préfère passer une heure à parler de sa, la vie familiale de la personne parce que je sais que si sa vie familiale se passe bien, le business va bien aller plutôt qu'à essayer de travailler en surface. Et en même temps, cet accompagnement, il va être orienté résultat. C'est hyper important. Okay Ce n'est pas un programme de développement personnel. Donc, Comment on va faire ça Il y aura notamment un groupe Mastermind. Si vous ne savez pas ce que c'est, bah, c'est un, un groupe d'entraide, en, en, en petit groupe euh, que je vais créer et animer. Vous aurez la possibilité chaque semaine de poser toutes vos questions. Donc C'est l'assurance que bah, voilà, toutes vos questions auront une réponse. Euh, je vais même vous donner des, des templates, des modèles de ce que mon, en, mon équipe a réalisé durant ces derniers temps pour vous faire gagner du temps. Et vous aurez la possibilité de poser des questions en direct durant les temps de formation. Ce que je vous ai enseigné, je le mets en application. » C'est-à-dire que chaque semaine, il y aura un temps de formation. Soit vous assistez en direct et vous pourrez poser vos questions, soit vous assistez en replay et vous pourrez aussi poser vos questions. Et du coup, voilà, temps de coaching, temps de questions-réponses pour vous donner du feedback, un groupe bienveillant. Et tout ça, ça n'a pas besoin de vous prendre 10 heures par semaine si c'est la question que vous posez. En seulement deux heures par semaine, vous pouvez avoir tout ça et vous pouvez aussi accéder au replay. Donc, c'est important pour moi de vous apporter un accompagnement. D'être à vos côtés. Et le troisième point, c'est une culture de l'exécution intelligente. Ça, c'est hyper important parce que, ok, je, je sais ce que c'est, hein, je sais quoi faire, Ouf, on me motive, c'est cool, génial, wow, trop bien, trop bien. Mais le vrai travail entre les sessions, quoi, le vrai travail se passe entre les sessions. Et c'est là où beaucoup de gens se perdent. C'est là où beaucoup de gens se forment beaucoup, beaucoup et ne passent pas à l'action. Moi, ce que je veux vous aider durant les six mois, c'est de vous aider à créer un plan d'action personnalisé, à passer à l'action, à mesurer les résultats de vos actions, à recevoir du feedback sur ce que vous pouvez faire de mieux ou pas, parce qu'on peut toujours optimiser les choses, et ajuster vos objectifs pour être sûr que vous êtes toujours en train d'atteindre votre plein potentiel sans vous cramer non plus. Et tout ça avec bienveillance pour vous aider à atteindre ces résultats. Je ne vous en dis euh, pas plus, ah, si, la dernière chose que je vous dis en plus ici, c'est qu'on a des immersions. Ah oui, bah ça, euh, c'est uniquement pour les gens qui nous rejoignent maintenant, parce que tous les mois, de janvier à juin, on aura une immersion d'une journée entière, soit en ligne, soit en présentiel. Quand c'est en présentiel, si vous pouvez venir, venir, bah forcément, on est content. Si vous ne pouvez pas venir, ce sera retransmis en direct. Euh, avec tous les replays, si vraiment vous pouvez pas venir. Et là, c'est le, le but, c'est de vous apporter de l'énergie, des ondes positives, de pouvoir s'encourager, de créer des partenaires. Et euh, bah, je suis juste super ravi de vous offrir cette possibilité. Euh, c'est euh, bon, voilà, on fait ça depuis des années maintenant, et c'est toujours toujours une expérience hyper hyper stimulante et motivante. Si vous êtes intéressé, dites-le moi dans le chat. Et je vous mets un lien pour faire quoi bah, Ce lien vous permettra de prendre un rendez-vous de 20 minutes avec moi. Qu'est-ce qui va se passer durant ce rendez-vous de 20 minutes Je vais vous présenter un peu plus de détails sur l'accompagnement. Ça, c'est une chose. Et puis surtout, je vais vérifier que vous serez un, euh, un bon élément pour les autres membres du groupe. Ok, Ça, c'est hyper important pour moi. Vous ne venez pas juste sur des, les bancs de la fac. vous venez prendre mais vous venez apporter donc je veux m'assurer que vous soyez la bonne personne et puis euh, bah, euh, j'ai besoin que vous vous assurez que je suis la bonne personne donc euh, que je sois la bonne personne pour vous aider donc si vous avez la moindre question n'hésitez pas et à ce moment là bah, soit vous nous rejoignez soit euh, vous ne rejoignez pas et c'est ok et euh, du coup durant ces 20 minutes bah, ça nous permettra notamment de, de mieux nous connaître donc dites moi dans le chat si vous êtes intéressé par euh, prendre ce rendez-vous de 20 minutes, dites-le moi dans le chat et je vous envoie le lien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. C'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Et puis, euh, sinon, je vous souhaite une bonne soirée. Euh, tac, tac, alors, Christian. Hmm, ok, oui, donc tu répondais à sa question. DL, alors je ne sais pas comment tu t'appelles DL. C'est un peu mystérieux, mais je vais t'envoyer le lien. Ok. En fait, je peux le partager à tout le monde de toute façon. Voilà. Euh... <coughs> Ok, pour un rendez-vous tel pour Marie, donc vas-y, let's go. Tu peux prendre rendez-vous avec grand plaisir. DL, c'est Diana. Ok, donc Diana, Marie, je vous ai mis le lien. N'hésitez pas à prendre rendez-vous du coup. Je serais ravi, ravi de vous avoir au téléphone. Je suis en train aussi de partager euh, ce planning avec euh, d'autres clients, d'autres personnes en individuel. Donc, plutôt vous prendre rendez-vous, plutôt on pourra euh, se faire un appel. Ah oui, la dernière chose que je ne vous ai pas partagée encore, c'est qu'on organise une pré-rentrée. Ça veut dire que si vous nous rejoignez maintenant, tout le mois de décembre, il y a euh, la possibilité de rejoindre un une pré-rentrée qui est composée d'un mastermind, de coaching en groupe. Je ne rentre pas dans les détails et c'est facultatif. Si vous n'êtes pas disponible, c'est OK aussi. Mais l'idée, c'est de ne pas attendre janvier avant de passer à l'action. Et puis, plus vous nous rejoignez tôt, plus vous aurez aussi accès à nos, notre, notre programme de formation en ligne. Donc Vous pourrez revoir toutes les vidéos, donc toutes les formations de mission passion là que Sarah a suivies, vous pourrez y accéder accéder immédiatement et du coup l'idée c'est d'arriver en janvier avec un maximum d'énergie et des résultats euh, top je vous souhaite une très bonne soirée pour les autres euh, donc c'était un vrai plaisir Christian euh, oui bah, c'est sûr Christian si tu es arrivé pile au moment où je présentais les tarifs, ça ne devait pas être très fun pour toi d'entendre de, ça euh, oui il y aura un replay disponible quelques jours donc euh, n'hésite pas en fait il suffira de recliquer sur le lien euh, quand ce sera terminé et tu pourras accéder au replay. Okay le même lien que tu as utilisé pour accéder, et ben, si tu cliques dessus dès qu'on termine, tu pourras accéder au replay. Donc Je ne sais pas encore combien de jours je le garde, mais ce sera disponible au moins le week-end, ça c'est sûr. Est-ce que vous avez une dernière question les amis Comment je peux vous servir autrement Et puis sinon, on se dire au revoir, c'était un vrai plaisir en tout cas. Ok, pas de questions. Je vous souhaite une très bonne soirée. C'était un vrai plaisir vraiment. Merci d'avoir assisté euh, à cette session, à la semaine du sommet. Et euh, je vous souhaite le meilleur. Et euh, bah, quel que soit le chemin que vous prenez, je vous encourage vraiment à aller atteindre votre plein potentiel, avoir cet impact, à prendre soin de votre famille et à aller euh, vers votre mission de vie. Euh, top Claire-Marie, avec grand plaisir, prends rendez-vous avec moi. On en discute de manière... Euh, très posé. Il y a même des choses que je n'ai pas euh, euh, partagées ici et des surprises et, euh, et on en parle en, en privé avec grand grand plaisir. Salut André. Au revoir tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.